Salut les astros, où que vous soyez dans cet univers, j'espère que vous allez bien. Et bien on va s'intéresser à une partie du matériel qu'on appelle la monture. Ah eh oui, la monture. Lure Je suis ravi de constater que la série J'apprends l'astronomie euh, plaît à pas mal de personnes. Beaucoup de, de membres de la communauté de la chaîne euh, m'ont félicité pour euh, ces vidéos. J'ai des personnes qui me posent également des questions complémentaires hein, aux vidéos. Et là, je vais répondre euh, à une question qui m'a été posée concernant la collimation. Une personne euh, a dévissé la vis centrale. Cette vis permet de monter ou descendre euh, le miroir secondaire euh, pour qu'il soit bien en face, ici, du trou. Regardez si j'éclaire, vous voyez bien mon miroir ici, bien en face du porte-oculaire. Donc euh, cette petite vis centrale, je vais éteindre ma petite lumière, Hop, cette petite vis centrale qui est ici permet de monter ou descendre eh bien, le miroir pour qu'il soit bien en face. Une fois qu'il est bien en face, hein, euh, on va serrer les trois vis qui sont là pour venir les euh, plaquer dessus, d'accord Et on va ensuite faire le réglage des trois petites vis très finement pour que le laser de la collimation puisse taper dans le centre du miroir primaire tout au fond. Donc je vous renvoie là à la vidéo euh, de la collimation de la vidéo précédente. Euh, N'hésitez pas à aller voir des tutos également concernant la collimation. Il existe sur Internet de nombreuses chaînes, de nombreux collègues, de nombreux YouTubeurs, astronomes amateurs, passionnés, etc., qui expliquent également la collimation. Euh, vous pouvez revoir la vidéo que j'ai faite précédemment également, si vous le souhaitez. Alors la monture, c'est tout simplement le trépied sur lequel on va poser notre euh, instrument d'observation, ça peut être une paire de jumelles, ça peut être une lunette astronomique, ça peut être un newton, ça peut être aussi un appareil photo, pourquoi pas. Alors la monture, c'est super important parce que c'est ce qui va permettre à votre instrument, un, d'être stable, et deux, de pouvoir pointer facilement un astre, et trois, eh bien, pouvoir observer avec un meilleur confort quand même. Eh bien, les astros, il y a deux types de montures. On a les montures qu'on appelle les azimutales, ou alt-as, et puis vous avez les montures dites équatoriales. Alors, je possède les deux types de montures et je vais pouvoir vous les présenter. Et eh bien voilà, la première monture, c'est la monture azimutale. Azimutale, c'est très simple. Franchement, il n'y a pas plus simple, il y a deux axes de rotation. Vous avez l'orientation dit azimutale. Hein? Et euh, le deuxième axe, c'est celui-ci. C'est l'axe d'altitude. En haut, en bas, en haut, en bas. Voilà, c'est également pour ça qu'on appelle également ce type de monture alt azimutale. Alors, ce type de monture est très intuitif, elle permet de pointer très facilement un astre. Vous voyez un astre, vous prenez votre Lulu, vous pointez, c'est bon. Voilà, vous utilisez bien sûr le petit euh, chercheur point rouge pour être plus précis, mais grosso modo, il n'y a pas plus simple. C'est là, on y va Alors pour être plus précis, la monture azimutale euh, fait référence eh bien, aux coordonnées horizontales. Les coordonnées horizontales, ce sont des coordonnées où on a un azimut, donc un cap d'azimut. L'azimut se définit en degrés, d'accord De 0 à 360. En fait, 0 et 360, c'est le même azimut. Petit train, petit train... -la -la. Où vas-tu? Où vas-tu? Je vais à Dunkerque. Donc 0 ou 360, c'est le nord. Donc le nord, pour moi, dans mon jardin, le nord, c'est par là. Si je veux pointer le sud, et eh bien hop, je tourne. Donc 90 degrés, je suis à l'est. 180 degrés, je suis au sud. Ici, 270, je suis à l'ouest. Et quand j'ai fait un tour complet, je reviens donc à 360, c'est-à-dire 0 degré, le nord. Voilà. La hauteur se définit sur un angle de 0 à 90 degrés. 0, on est à l'horizontale, tout simplement. Et 90 degrés, bah 90 degrés, du coup, on est zénith. C'est une monture que je conseille aux débutants, aux enfants, voilà pour ne pas se prendre la tête. Alors la monture équatoriale allemande vous permet de faire le suivi d'est en ouest euh, du mouvement apparent du ciel. Hein, vous savez que du fait de la rotation de la Terre sur un axe incliné, eh bien, les étoiles donc, semblent suivre. Un arc de cercle. Alors avec une monture azimutale, c'est un peu compliqué à suivre. Il faut tourner la molette pour l'azimut, tourner la molette pour la hauteur et suivre l'étoile voilà, comme ça. Hein du coup, la monture équatoriale, elle va vous permettre de suivre euh, le mouvement apparent en n'utilisant qu'un seul axe et non pas deux. La monture équatoriale a deux axes. On a l'axe euh, d'ascension droite et l'axe de déclinaison. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas compliqué. L'ascension droite, c'est ce qui correspondait sur globalement hein, sur la monture azimutale euh, pour le suivi de l'azimut. Et la déclinaison, c'est ce qui correspondait sur l'azimutale pour la hauteur. Sauf que sauf que voilà, ces deux axes, déclinaison et azimut vont être inclinés, penchés selon un axe qui va permettre de confondre l'axe de rotation de l'azimut avec l'axe de rotation de la Terre. Je vous fais un dessin Ouais, je vous fais un dessin. Alors, je vais dessiner la Terre. On va essayer de faire un rond bien rond. Voilà, vous avez la Terre avec ici le pôle Nord. Donc à partir du pôle Nord, vous avez l'axe de rotation eh bien, de la Terre vers l'étoile polaire. Voilà, là, pour l'instant, on est d'accord. Alors la Terre tourne dans ce sens-là. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'une étoile qui sera située ici, si la Terre tourne dans ce sens-là, l'étoile va sembler faire un mouvement comme ceci. L'étoile est fixe, mais c'est un mouvement apparent, un changement de repère, hein, si vous voulez. C'est la Terre qui tourne, mais on a l'impression que c'est l'étoile qui se déplace. OK Alors, en France, nous, on est à peu près ici, hein. D'accord Et puis si on imagine notre petit télescope avec son petit trépied, d'accord, qui pointe, donc notre lunette qui pointe vers cette belle étoile. Voilà, dessine un joli petit télescope. Voilà. Ok. Il faut, si on veut suivre l'étoile, il faut tourner nous aussi, dans ce sens-là. Pour suivre l'étoile. Donc Pour suivre cette étoile, il faut que notre télescope soit sur une monture munie d'un axe de rotation qui est parallèle à l'axe polaire. d'accord Et nous, on va tourner dans le sens inverse pour compenser le mouvement de rotation comme ceci. Nous, on va faire un mouvement de rotation dans l'autre sens. Hein, on a l'impression que l'étoile bouge, mais c'est la Terre qui bouge. Donc, quand on est sur la Terre, il faut compenser le mouvement de rotation de la Terre avec un mouvement de l'autre côté. Et donc, notre monture équatoriale allemande eh bien, possède ce fameux axe confondu avec l'étoile polaire. On va passer à un deuxième dessin. Donc, si on projette l'axe de la polaire... Ceci, et eh bien nous allons faire un axe de rotation comme ceci. Hein? Ok, on va faire un, un, petit, un petit axe comme ça de rotation avec ici des graduations. Donc, à faire, ok. Et vous allez avoir ensuite votre télescope avec ici une longue barre de contrepoids parce que vous allez mettre du poids ici pour compenser le poids de la monture qui va être positionnée ici. Donc ici, on va refaire un, un axe gradué. Et sur cet axe, vous allez installez tranquillement voilà votre lunette ok donc là je vais faire un je vais faire un newton Tiens. hop voilà ok alors généralement vous avez ensuite une base comme ça Là, voilà, avec ici le trépied. Voilà. Ce qui fait que ici on va tourner dans ce sens-là pour compenser l'axe de rotation de la Terre. Et ici, vous avez un autre axe de rotation qui va vous permettre d'orienter votre télescope de l'autre côté. Donc on a les fameux deux axes d'ascension droite AD pour ascension droite. Et ici, déclinaison DEC. D'accord Voilà, et eh bien, le plus difficile, en fait, quand on veut mettre en place une monture équatoriale, vous l'aurez deviné, c'est la mise en station. Parce qu'il faut mettre cet axe vers la polaire. J'ai pas mal de gens qui me demandent, bah, comment on fait une mise en station Ici, c'est l'axe polaire. Donc c'est cet axe-là qu'il va falloir pointer vers l'étoile polaire. Sur cet axe polaire, vous avez donc ici l'ascension droite. Ensuite, vous avez ici la déclinaison. Alors c'est cet axe-là qui va nous servir le plus. C'est l'axe d'ascension droite, d'accord L'axe de déclinaison, en fait, il va nous servir qu'une fois une fois qu'on aura pointé l'étoile, on sert l'axe de déclinaison, normalement, on n'y touche plus. C'est l'axe d'ascension droite qui va faire qu'on va suivre l'étoile, tout simplement. Donc, on va utiliser le niveau à bulle. pourquoi Pour mettre euh, notre monture hein, donc à l'horizontale. Ici, on a la base. D'accord Si je desserre un petit peu, hop Ici, vous avez une base horizontale. D'accord Cette base horizontale, on va euh, la mettre bien à niveau avec le niveau à bulle. Voilà. Ici, j'ai deux bulles. Voilà. Bon. voilà. Hop Maintenant, j'ai plus qu'une seule bulle. Tour de magie Alors, ce qu'on va faire pour que ce soit plus pratique, c'est qu'on va retirer le Newton, parce qu'il euh, va nous embêter. Alors les astros, la méthode que je vais vous donner, c'est une méthode pour mettre en station les montures de type EQ1, EQ2, éventuellement EQ3. Là ici, je vais vous donner une méthode simple qui n'est valable que pour euh, le visuel, donc l'observation visuelle. Si vous comptez faire de l'astrophotographie, ça risque de ne pas être assez euh, euh, fin au niveau réglage. Par contre, vous pouvez tout de même faire de la photographie planétaire ou lunaire avec ce type de mise en station mais pour ce qui concerne euh, les objets du ciel profond et des poses un peu plus longues euh, là ça risque d'être très très léger hein. donc eq1 eq2 ça va fonctionner très bien et on y va donc voici la monture sans le newton on va pouvoir ici dévisser par dessous La tête de notre monture Voilà. alors avant de retirer la tête du support retirez le contrepoids le contrepoids est retiré je retire la tête le but du jeu c'est de mettre la plateforme ici bien à l'horizontale en posant notre niveau à bulle comme ceci comme ceci et comme ceci, on va régler avec les pieds. Donc nous avons ici des petites molettes qui nous permettent de monter ou de descendre. Voilà qui est fait. On vérifie bien que tout est en ordre sur les trois axes. Et voilà. Donc ici, nous avons un plateau bien à l'horizontale. Maintenant, on va pouvoir remettre la tête équatoriale sur la plateforme. Alors pour ceux qui n'habitent pas à Sbrook, eh bien vous allez Allez, sur Internet, Sur internet, vous allez donc récupérer la latitude du lieu, vous allez arrondir à un chiffre après la virgule. Ici, à on est à 50,7 degrés, on est dans le nord. Et oui, on est vachement haut en latitude. Et on va régler la monture avec la latitude du lieu. Vous avez ici un cercle gradué, donc de 0 à 90, d'accord Et moi, je me suis placé ici à 50,7 degrés. Alors pour ça, vous avez ici deux petites vis, donc, qui vous permettent de faire le réglage. Alors comment ça fonctionne, ces deux petites vis On en dévisse une, regardez, on visse. arrive à un moment donné, on arrive à en buter. On est obligé de dévisser de l'autre côté, pour continuer. Voilà, on dévisse d'un côté, on revisse de l'autre. D'accord, ça permet de bloquer. Ici, tac, on bloque. Donc on va se mettre à 50,7, donc c'est dans l'autre sens. Voilà. 50,7. Alors ici je suis à 50. 50,7. Voilà. Grosso modo. Hein, ici. Voilà, la monture est réglée à 50,7 degrés latitude du lieu d'observation. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que cet axe qui est là doit pointer vers le nord. On va prendre la petite boussole. Hop, on va dire que le nord, c'est par là. D'accord Donc, on se met bien ici au nord. Alors, c'est pas la monture qu'on bouge. Hein. On ne bouge pas la monture. La monture... Elle est réglée pour être bien horizontale, donc on ne bouge plus la monture. On va juste bouger ici l'axe du plateau. D'accord Donc on le met bien au nord. Ok Admettons là, je suis bien, je suis au nord. Hein. On visse ici et on serre. Voilà. La monture est au nord et à la latitude du lieu. C'est fini. On peut remettre le Newton en place. On remet le contrepoids, bien sûr. Et maintenant on va équilibrer la monture. Bah ouais, il faut équilibrer la monture. Bon, pour équilibrer une monture, il va falloir euh, utiliser aussi un oculaire. Prenez l'oculaire, un oculaire de poids moyen. Hein. Pour moi, ce sera un Omni Celestron 32 mm. Donc le but c'est de faire le petit jeu de la balance, vous savez, la balance robert la balance un plateau, comme ça, hop, hop, hop, on va faire la même chose avec euh, la bestiole. Vous voyez, quand je desserre le frein, ici, ça tombe, parce qu'ici on a du poids. Ici on a un miroir, donc le miroir il a un certain poids, l'oculaire il a un certain poids aussi, d'accord, et on a ici le miroir secondaire qui est ici, donc tout ça il faut équilibrer donc je desserre et je trouve le la position d'équilibre le but c'est que quelle que soit la position il ne bouge pas Ensuite, on va faire l'équilibre de l'axe ici d'ascension droite. Donc c'est de trouver la position ici du poids pour que, voilà, si je le mets trop haut, là, ça va bouger. Voilà, hop, ça va filer. Donc, trouver la bonne position du contrepoids. Voilà, ça me semble bien. Et ben voilà c'est fait, on a équilibré notre monture. donc ce qui veut dire qu'à partir de maintenant... Ah, hop, c'est super facile à manipuler.! Hop. Si vous achetez une monture équatoriale avec un Newton, sachez que vous parents, vous avez une grande responsabilité concernant votre enfant. Il va falloir 1. Collimater correctement les miroirs, voir la vidéo précédente. Mettre en station la monture équatoriale avec un niveau, la latitude du lieu, l'orientation au nord et l'équilibrage du newton. J'ai vu des parents qui cherchaient des télescopes ou des lunettes pour des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans. Je ne vous conseille pas de, de lui balancer ça tout de suite. Une monture eq 1 ou EQ2 sont faites pour des, euh, des instruments d'un poids, donc pour le, le Q1 c'est un poids de à peu près 3 kg, 3,5 kg et pour les EQ2 pour des montures euh, enfin des, des télescopes de on va dire euh, 4 à 5 kg. Hein. Euh, le Q3 euh, on va pouvoir monter à 5, 6, euh, 6 kg et puis plus on va monter euh, en taille de euh, télescope ou d'instrument, plus il va falloir prendre une monture un peu plus costaud, EQ5, EQ6, etc, etc. Pour terminer cette vidéo en toute beauté, mes amis, j'ai un super cadeau qui m'a été envoyé par une personne que vous connaissez plus ou moins. Hein. Je pense que si vous suivez les chaînes des différents euh, YouTubeurs euh, sur Internet, et vous avez remarqué qu'il y a une personne qui s'appelle Archibald Tuttle. Hein, J'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos précédentes. Et Archibald Tuttle, Archibald, tu m'as fait un super cadeau, toi aussi. Et Archibald Tuttle m'a envoyé son premier astrodessin. Magnifique. Je vous laisse admirer cette euh, œuvre euh, vraiment euh, incomparable. Vous avez le plus gros cratère jamais créé sur la surface de la Lune, les différentes mers. Vous remarquerez que vous avez ici un joli petit dessin, une espèce de voiture dinosaure avec un œil, avec une roue. Voilà. C'est quand même très, très, très, très bien fait. Vous avez un oiseau de l'espace, une fusée euh, de espèce Y et ici bien entendu le petit martien qui se cache sur la lune euh, note note note de l'astrodessinateur j'en ai bavé le feutre aussi merci Chibald je vais l'encadrer mmh.